Good morning, allez. Nous étudions aujourd'hui Masechet Megila Perikbet Mishnah Vav. Kolalaila Kacher Lek Tzirata Omer Ul Hecter Khalavim Bevarim. Zeaklal Dabar Jemitzatou Bayom Kacher Kolal d'avoir Dabar Jemitzatou Bayom Kacher kasher, kol Kolalaila. On continue en fait la Mishnah précédente. On avait découvert toutes les mitzvot que l'on a le devoir d'accomplir deux jours. La Mishnah nous disait, tu sais quoi, deux jours, tu as toute la journée pour le faire. Mishnah et Dalet. On apprenait depuis quel moment tu commences à le faire, puis après on posait que tu avais toute la journée pour les accomplir. Ça c'est la Mishnahé. Et puis Mishnah maintenant on va s'intéresser au Mitzvot que tu dois accomplir de nuit spécifiquement. En l'occurrence, Kola Laïla Kacher, l'Ektirata Omer, toute la nuit, elle est Kacher, elle est apte, elle est validée. On valide pour le Kacherata Omer, pour aller cueillir le Omer. Le Omer, c'est une. On allait, on allait le soir. Après la sortie du Yom Tov, du premier jour du Yom Tov de Pessah, il fallait partir cueillir de l'orge, il fallait donc faire la au Mer, après on apportait cette orge dans la Zara, il fallait le travailler, le faire sécher, et puis après pour le, le moudre, en faire une oblation d'orge. Alors toute la nuit, il fallait le faire de nuit spécifiquement. Donc tu as toute la nuit pour accomplir cette mitzvah, même si ça a trop traîné, tu as encore à 3h du matin, 4h du matin, tant que le jour ne s'est pas levé, et bien on valide la mitzvah de au Mer que tu accompliras. Et aussi pour accomplir, pour faire brûler les graisses et les membres. Soit, en Beit ça se passait comme ça. On avait vu dans la Mishra précédentes que les, la, les, les mitzvot en général, les mitzvot en général de, de, des corbanotes, il fallait les faire durant la journée. Ça c'était pour les, toute la Shrita, Kabbalah, Zrika. Mais après il fallait sortir les graisses. Et les graisses tu pouvais les brûler tout de suite si tu voulais. En tout cas, étais, tu avais aussi la possibilité de le faire dans la nuit qui suit. Tu peux le faire durant la nuit qui suit jusqu'à l'aube. D'accord Jusqu'à l'aube d'après. Donc, ça c'est l'ekter Khalavim Vevarim. Aussi les membres aussi de la Ola, qu'il faut aussi faire brûler les membres de la Ola, tu as toute la nuit qui suit pour le faire, jusqu'à l'aube. Si, jusqu'à l'aube, jusqu'à Amouda Tu n'as toujours pas mis ses graisses ou ses membres sur le misbeach, tu ne les mettras plus, ça y est, c'était nifsal belina. C'était invalidé par le fait que ça a passé la nuit sans être monté sur le misbeach. Et là, Mishnah de conclure, Zekla, la télé la généralité, D'abord, chez Mizatovayom, Kacher Kolayom, une mitzvah que tu es imposé d'accomplir deux jours, et eh bien Kacher Kolayom, toute la journée, elle est apte à être accomplie, et d'abord, chez Mizatovayom, Kacher Kolayom, et une mitzvah que tu as le devoir de l'accomplir durant la nuit, et eh bien toute la nuit, elle est Ça implique quoi Ça implique que tout d'abord, quelque chose que la Torah ne nous a pas donné d'heure précise, à la différence du Korban Tamid ou du Korban Pesach, Korban Tamid, Shalshachar, je dois l'accomplir depuis le matin. Si j'ai passé midi, ou la quatrième heure, cinquième, il y a des marques Mais En tout cas, quand il arrive à 7 septième heure, tu ne fais plus de tamit chakra. On n'avait pas eu de mouton au bata durant toute la matinée. Arrivé à la septième heure, on a un mouton, on ne fait plus le tamiché c'est trop tard. D'accord Parce que là, tu es limité. Mais par contre, quelque chose y est. Là, la Torah n'a pas donné d'air. Mais par contre, une chose que la Torah a dit, tu dois faire deux jours. En l'occurrence, par exemple, la mitzvah des. Le bartender rapport, la mitzvah du l'achemapanim, des douze pains. Le rituel des douze pains au Batamigdash où il fallait remplacer le Shabbat, la Torah nous a juste dit de le faire ma Shabbat. Donc ma Shabbat, tu le fais le, le, le jour du Shabbat, très bien. Après, a priori, on le faisait le matin au moment du Corban Moussaf, mais si ça traînait toute la journée, on a encore même quelques minutes avant Hashkia, tu pourras le faire même quelques minutes avant Hashkia, d'accord Et quelque chose qui est mis à et que la Torah ne nous, nous a pas précisé de moment précis. Eh bien Ce sera qu'un cher Laïla, ça vient inclure même le Corban Pessah. Même si le Korban Pessah, a priori, il faut le finir jusqu'à la Laïla, c'est une marloquette. Pourquoi il faut le finir en laïla Il y en a qui pensent qu'il faut le finir en laïla, parce qu'après laïla, il devient invalidé. Mais il y a un CSR bien les Mais Khatramim pense que, en réalité, tu as toute la nuit pour faire le Korban Pessah, si tu veux, pour manger le Korban Pessah. Seulement, Khatramim me demande si tu vas commencer à te retraîner, tu risques de le laisser passer la nuit sans l'avoir consommé. Donc on impose de le faire en khatzot. Mais sache qu'a posteriori, les vont te dire, la misvelle est pour toute la nuit, et donc tu pourras l'accomplir durant toute la nuit, même jusqu'à Amouda Chahar, et tu pourras manger ton corban Pessar, d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlachah, Koltou,